Et je vais rentrer dans cette porte et euh, voilà pour aller chercher une étoile qui est là-bas, Mario. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu étais cloné? Allo, mmh. je te jure, si je te trouve le vrai Mario. Je vais tenter.